Et on avait très envie de participer à ce projet qui pour nous euh, est innovant et surtout répond ou correspond aux valeurs de notre structure, des valeurs de solidarité mais aussi euh, de développement économique tout en étant dans une certaine forme de protection sociale ou une forme même très certaine de protection sociale. La raison pour laquelle je voulais de reden ik, euh, deel wou van de Raad van van SMART est omdat. Ik, euh, op die manier, op een andere manier, betrokken werd bij het project van Smart. Dus bij, uh, bij mijn eigen werkgever eigenlijk. Uh, ik uh, ben, kom dagelijks in contact met Smart uiteraard, maar door uh, betrokken te zijn bij de Raad van Bestuur, kreeg ik te maken met andere thema's en met andere thematieken en andere inzichten. Uh, en een andere reden was omdat ik op die manier uh, ervaring kon opdoen als, als bestuurder in een nieuwe uh, coöperatie. C'est une préparation des réunions qui est incroyable, donc c'est un espace de formation. On apprend énormément. Alors les temps forts, il y en a plusieurs. Je pense que de toute façon, chaque AG est un temps fort, puisqu'en tant que SEA, on vient présenter, rendre des comptes auprès de uh, des sociétaires. Les plus importants. Et donc, on a fait, ou on a on espère qu'on a fait le job et on présente un bilan de ce qui a été fait et on espère qu'ils soient satisfaits. Um, une autre vorm de hoogtepunten sont aussi oui, de spanningen qui er waren, omwille van de diversité binnen de raad van bestuur, rond heel specifieke, heikele thema's. On est arrivé à faire un groupe relativement uniforme, bien bien soudés, euh, avec beaucoup de respect l'un vers l'autre, euh, et qui parvient à prendre en charge maintenant, au bout de quatre ans, vraiment les grands enjeux de la gouvernance et de l'aide que l'on peut apporter à la direction en tant que conseil d'administration. Mais plus on est nombreux, plus on est fort et, et donc, euh... Euh, l'intérêt à se regrouper, à se fédérer et à adhérer à, aux valeurs de, de la coopérative pour, pour en faire une force pour, pour les travailleurs autonomes que je représente, mais avec tous les profils qui peuvent être dans la coopérative. Ça apprend aussi le sens des responsabilités. À un moment donné, il faut dire oui, il faut dire non, il faut prendre une décision sur base d'arguments, d'informations qui en général sont... sont, sont sont très bien professionnellement présentés, mais à un moment donné, c'est nous avec nous-mêmes. Mais c'est peut-être un petit vertige qu'on peut avoir à certains niveaux de débat et de prise de décision, quand on n'est pas rompu à une coopérative aussi importante, dans la gestion d'une affaire aussi importante. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il euh, y ait tant des membres que des partenaires, que des membres de la maison, enfin des travailleurs, des travailleurs euh, de la maison, qui fassent partie du conseil d'administration. Chacun vient avec son angle différent et ça c'est une richesse extraordinaire. Je veux mieux comprendre comment marche la machine, le côté économique de, de nos activités. Et, euh, et je pense que euh, tout membre a, a intérêt à, à se perfectionner là-dessus pour encore mieux euh, asseoir les projets, mieux les, les quantifier, que ce soit pour soi-même en individuel ou quand on représente des équipes. Donc cette question euh, financière, euh, enfin voilà, de, de, de, de, de, de presque administrative, c'est vrai, mais je pense que mieux on la comprend, mieux on travaille. C'est une évidence pour moi aujourd'hui.